Alors bonjour, c'est Nahid Rachel depuis Washington DC, toujours dans le cadre du programme avec Goldman and Sachs sur l'entrepreneuriat et le leadership. Je suis en train de vivre des moments magiques. Aujourd'hui, je me suis arrêtée dans cette endroit dont j'ai toujours rêvé, j'ai toujours vu que dans les films en fait. Mais là, il est bien réel, et bien devant moi et surtout il me permet de me reconnecter à quelque chose que j'appelle I have a dream, qui est Martin Luther King qui a été le premier à immortaliser cette phrase. Comme quoi, quand on a un rêve, un rêve magique, on y croit, même si ça paraît dur, difficile, insurmontable. Il a surmonté la faim, la grève, les, les coups, les blessures, la prison, mais pourtant aujourd'hui, des années après son décès, tout le monde parle de lui. Et quand quelqu'un parle de rêve, on ne peut pas évoquer cette belle phrase « I have a dream ». Donc pour moi cette vidéo je vous la fais j'ai rêvé de venir ici, j'ai rêvé de faire de l'entrepreneuriat, j'ai toujours rêvé de pouvoir euh, me spécialiser dans le leadership et here I am, je suis euh, euh, à New York, euh, à Boston, pour le moment on est encore à Washington, pour suivre ce programme merveilleux j'apprends des choses exceptionnelles. Aujourd'hui, on a passé une journée, elle est juste époustouflante au en fait. C'est un mastermind où on s'est retrouvés tous ensemble avec 25 personnes dans la pièce. La moitié des personnes, c'était des participants. Et l'autre moitié de la pièce, c'était des entrepreneurs, des businessmen, des financiers qui ont travaillé avec nous sur notre business, sur notre leadership, sur notre vision, sur notre business, notre produit unique de marché. Enfin bref, c'était il y a tellement de choses à partager. Je voulais vous dire que voilà. Croyez en vous, ne laissez personne vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. Il y a quelques années, si j'avais dit à quelqu'un mon rêve c'est de venir ici et de faire une formation comme ça, mon m'aurait est. Pourtant, here I am, je suis là, à Washington, en train de réaliser mon rêve. Voyez grand, visez grand parce que c'est la même énergie que vous allez mettre en réalisant un petit rêve comme ça ou un rêve énorme, en gagnant un dirham ou en gagnant 10 millions de dirhams ou un dollar ou 100 millions de dollars. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes capable ou ne pas être capable de faire. Personne n'a ce pouvoir, sauf si vous le lui donnez. Avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous faire un petit tour. Regardez un petit peu. Ça, c'est une scène que j'ai toujours aujourd'hui que dans les films, celle-là. Et juste pour vous dire, j'ai appris qu'ici, quand Martin Luther King faisait ses interventions, c'était deux millions de personnes qui venaient. Si c'est pas un rêve, je ne sais pas ce que c'est. C'était Nahid Rashad depuis Washington, D.C. Et je vous dis à demain.